Dans cette séquence, nous allons discuter de la concurrence et des problèmes liés au partage de données. Alors il y a deux aspects du partage. Il y a le partage qui se passe bien et puis il y a le partage qui se passe moins bien. Et en informatique, on va voir que si on n'y prend pas garde, eh bien le partage ne se passe pas très bien et les bugs, les bombes, les problèmes sur les programmes arrivent. Je vous propose d'aborder ce problème du partage de données à travers un petit exemple et on va simplement euh, travailler autour d'un compteur qui est partagé. Donc on va avoir tout simplement une classe compteur que vous pouvez observer ici. Donc le compteur il a un nom, le compteur il a une valeur initiale, c'est une classe. Chaque instant cette classe sera son propre compteur. Donc je l'initialise avec son nom. Et puis j'ai deux primitives, une primitive qui incrémente le compteur et une primitive qui décrémente le compteur. C'est tout simple. Et puis j'ai le toString qui me permet d'afficher l'état du compteur. Ce compteur, il va être utilisé par des clients. Donc je vais avoir des clients qui vont implémenter Renable parce que vous sentez bien qu'ils vont s'exécuter sur des threads. Et ces clients, ils ont un, un numéro. Et euh, en fait, euh, chaque client a une référence vers un compteur. Donc en fait on affecte le numéro du client lorsqu'on va créer le client et on lui passe comme second paramètre du constructeur eh bien une référence vers un compteur qui sera partagé. Voici la méthode run qui est une petite méthode toString qui peut servir aussi. Mais la méthode run ici on va boucler et en fait le client en fonction de sa parité donc de son numéro il va soit incrémenter le compteur dont il a la référence soit décrémenter le compteur dont il a la référence et puis on va provoquer euh, des commutations au travers euh, de slip, ce qui va se mettre en attente à chaque tour de boucle. Donc on va lancer un ensemble de compteurs et puis on va voir ce que ça donne. Le problème principal vous vous en doutez je fais ici un tableau de thread. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas faire un tableau de thread. Hein. Le thread c'est une référence vers quelque chose. Et je boucle. Je boucle en créant un nouveau client, en associant ce client à une thread et en faisant le start sur cette thread. Super classique. Regardons l'exécution. Donc ben voilà, je lance mon euh, programme une première fois. Je regarde, je regarde. Oui alors euh, ben oui oui ça me paraît à peu près licite. Hein. j'ai euh, des tâches qui sont numérotées euh, de 1 à 5, de 1 à 6 pardon donc je vais en avoir 3 paires, 3 impaires, ouais ça va bon. Relançons une petite exécution pour voir oh ça c'est bizarre vous avez noté que le résultat ici n'est pas tout à fait le même et relançons une troisième exécution d'Abdène Malédiction je lance l'exécution trois fois et j'ai trois résultats différents. C'est quand même paradoxal, il se passe quelque chose. Combien d'inc ont-ils été exécutés Combien de decks ont-ils été exécutés Est-ce que ces nombres peuvent varier Parce que j'ai trois exécutions, trois résultats, c'est complètement anormal. Alors réfléchissons. J'ai trois tâches paires, trois tâches impaires. Chacune exécute un certain nombre de hic. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai le même nombre de INC et le même nombre de decks, puisque les tâches impaires font les INC, les tâches paires font le deck ou l'inverse. Je ne me souviens plus, je n'ai pas la source sous les yeux. là. Euh... Donc, finalement, à l'issue de l'exécution de tous mes, toutes mes threads, je devrais avoir la valeur initiale du compteur. Donc, ça veut dire qu'on peut envisager que ces deux valeurs-là soient fausses. Le problème, c'est que mon programme les a calculées et ça, c'est quand même assez malsain. Alors, regardons les exécutions possibles. En fait, je vais ici vous faire un, un, un petit exemple, je vais essayer d'appréhender ces exécutions à travers les problèmes qu'on a déjà évoqués dans d'autres séquences d'entrelacement. Donc on va s'intéresser, là on va être au niveau Java, et on va dire, voilà, euh, ici je suis avec deux clients, d'accord Deck 1 ou inc2. Donc le 1 il fait des decks, le 2 il fait des inc. Et vous voyez que ce qui va se passer là en fait c'est que là j'ai une exécution possible, la première thread, le premier client fait tous ses decks, le deuxième thread fait tous ses inc, mais je peux avoir ici toutes les exécutions qui passent par là. Alors en fait c'est étrange parce que quand on regarde les choses, si on regarde l'atomicité à ce niveau là, bah, a priori ça ne nous pose pas de problème, il y a un entrelacement entre les instructions en Java mais finalement quel que soit le chemin que je prends ici, le nombre de decks et le nombre de links est identique. Bon, à titre informatif, ça explose vite. Pour deux clients, j'ai 25 nœuds et 40 arcs. Ça s'appelle, on peut dire, un graphe de toutes les exécutions possibles. Si je m'insère au niveau des instructions Java. 4 clients, 625 nœuds, 2000 arcs. 6 clients, 15 625 nœuds, 75 000 arcs. Donc vous voyez que l'entrelacement, c'est quelque chose d'assez violent. Comme je vous ai dit, si je regarde au niveau de ce graphe, ben je ne comprends pas où sont les problèmes parce que mon niveau d'indivisibilité, c'est l'instruction. Mais en fait, c'est bien évidemment plus compliqué que ça. Il faut qu'on s'intéresse à la notion d'atomicité. C'est à dire qu'en fait, regardons ici une instruction. Donc j'ai la méthode INC et la méthode Dec. En fait, moi, si je regarde les instructions, j'ai l'impression que compteur plus plus c'est atomique. En plus on vous a peut-être euh, fourré la tête d'idées hein, sur le fait que c'est bien de faire compteur plus plus parce que vous savez il y a une instruction dans le langage d'assemblage qui fait inc et qui du coup ça se passe en une Bullshit tout ça. Bullshit. C'était vrai sur le PDP8 en, en, en 1968 ou un truc comme ça. Donc autant dire la préhistoire comme dirait fils euh, Mais euh, les choses sont plus compliquées que ça. C'est à dire que si je me ramène après la compilation et l'interprétation. Donc euh, vous allez euh, forcément travailler sur une variable qui va être quelque part stockée à une adresse donnée et donc lorsque vous allez exécuter euh, cette séquence là vous allez devoir charger le contenu de cette variable donc, une zone référencée à une adresse donnée, une zone de mémoire référencée à une adresse donnée, dans un registre, vous allez incrémenter le registre et vous allez recopier le contenu. Donc, vous voyez que ce truc-là qui vous paraît indivisible, en fait, se découpe en une série d'instructions. Donc, regardons l'exécution. J'ai deux threads ici, thread 1 à gauche, thread 2 à gauche. J'ai le registre, ma copie du registre R pour la thread 1, la copie du registre R pour la thread 2, et puis le contenu de l'adresse. Donc, ce qui se passe, c'est que, imaginons que j'ai 1 au niveau de l'adresse, évidemment, je n'ai pour l'instant rien exécuté sur les threads, et par conséquent, euh, je n'ai rien au niveau des R associés aux threads. J'exécute, côté thread 1, le move R de contenu de l'adresse. Donc, vous voyez que le 1 qui est ici, il va aller là, jusque-là, rien que de très normal. Et puis là, pas de bol, commutation. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, on va ici. Donc, ici, le move. De l'adresse, c'est la même, va ici, et R va aussi recevoir un majuscule là aucun problème, j'ai pas de raison d'être choqué. Là, je fais mon deck, aucun souci, et puis je réécris le contenu de R dans, à l'adresse, donc je réécris l'autre de deck dans le 0. À ce moment-là, ben, j'ai une computation il n'y a plus rien à faire, c'est pas grave. Plus tard, la main est reprise, donc lui peut faire son ink, je passe bien de 1 à 2 et puis il fait son move dans l'autre sens et il écrit un 2. Donc ça veut dire que quelque part j'ai fait, j'avais un, je fais un ink, je fais un deck et je me retrouve avec 2. Donc il y a une opérations qui est passée à l'as et vous sentez bien que le problème est ici que lorsque lui a fait une modification de la valeur, il a réécrit dans l'adresse et eh bien lui il avait une image dans son registre local deux contenus de, contenu de l'adresse qui était obsolète. et par conséquent il est parti sur un calcul qui est faux. Et donc c'est ça qui se passe. Donc, vous voyez on est descendu vraiment au niveau pour jouer à sa machine virtuelle mais euh, on descend dans les programmes au niveau de l'assembleur il y a même des choses qui s'expliquent au niveau de l'assembleur parce que la machine virtuelle mine de rien elle interprète mais elle exécute des instructions du processeur hôte. Donc le mal est fait. Il y a une opération qui est perdue et on est foutu. Donc la bonne question c'est tout à l'heure je vous montrais un graphe d'accessibilité, un, un graphe de, de tous les états possibles de mon système avec la granularité qui était le compteur, enfin l'incrémentation du compteur si vous voulez, ou la méthode INC. Mais cette méthode n'est pas indivisible et en fait pire, dans les processeurs modernes, même les instructions comme move, INC ou autres, peut-être pas INC mais certaines, elles ne sont pas indivisibles. À cause du parallélisme qui est réalisé à un niveau extrêmement fin, vous avez ce qu'on appelle des pipelines où les instructions sont séquencées c'est des techniques d'accélération de l'exécution qui sont assez efficaces des unités arithmétiques et logiques qui sont euh, dupliquées, etc., etc. Bref, je veux dire, c'est assez difficile de comprendre ce qui se passe dans un processeur moderne. Donc, hein, on est loin du X c'est plus performant que X égale X. Plus. Alors, à ce stade, je pense qu'il c'est important d'introduire la notion de ressource. Une ressource, c'est quelque chose qui est partagé et en fait, quelque chose pour lequel, à un moment donné, on a besoin d'un accès exclusif et on a besoin d'opérations qui sont atomiques. Quand je fais mon ink, je veux qu'entre le début et la fin du ink, plus personne ne puisse toucher à la ressource. Elle est pour moi. On a différents types de ressources. On a la ressource qu'on appelle critique. La ressource critique, c'est un seul exemplaire qui est partagé par tous avec un accès qui est exclusif. Et puis on a une variante, c'est ce qu'on appelle les ressources banalisées. J'ai plusieurs copies. Quand quelqu'un possède une copie, il la possède à son usage exclusif. Mais il y a d'autres copies. Par exemple, les places de parking. On peut imaginer que les places de parking, il y a dix voitures dans un parking de 10 places. C'est pas grave si la voiture est garée sur la deuxième ou sur la troisième place. L'essentiel, c'est qu'elle ait accès à une place de parking. Donc c'est une petite variante du problème de la ressource critique. Mais une chose est sûre, quand on accède à ces ressources critiques ou banalisées, eh bien on y accède dans une portion de code qu'on appelle une section critique. C'est-à-dire qu'une section pour laquelle on souhaite qu'il y ait une indivision, c'est-à-dire que lorsque le code s'exécute ben, on est le seul à l'exécuter. Alors c'est une indivision, ce n'est pas simplement qu'on ne peut pas être interrompu parce que dans les faits on pourra être interrompu mais c'est qu'on garantit que personne d'autre ne pourra reprendre un bout de ce code là tant que nous on n'est pas arrivé au bout de la section critique. Et du coup ça marche aussi quand on a euh, deux threads qui s'exécutent sur deux cœurs différents où effectivement l'une rentre dans la section critique, l'autre ne peut pas rentrer dans la même section critique tant que la première n'est pas sortie. Donc L'objectif, c'est de construire des sections critiques. C'est-à-dire qu'en fait, ces sections critiques, elles vont, si vous voulez, retarder l'exécution. Tout à l'heure, euh, le problème venait de l'entrelacement de, de l'exécution du Inc et du Deck. En fait, si j'ai une... Tout pour toute exécution où j'ai la chance d'avoir le Inc qui s'exécute et le Deck qui s'exécute, ou l'inverse, eh bien, j'ai le bon résultat. Sauf que, bah, de temps en temps, je n'ai pas de chance. Voilà. Alors, que se passe-t-il si les réseaux s'en mêlent on va prendre une petite histoire humoristique pour illustrer ça. Hein. Vous connaissez le village des Thiré du -le -le Gaulois qui est entouré de quatre camps romains. Moi j'en ai pris deux, hein, Baba au Rome et Petit Bonhomme. Et on a l'arrivée euh, d'un nouveau tribun qui euh, réalise que s'il fait une attaque concertée, simultanée des deux camps retranchés romains sur le village, et eh bien les Romains gagnent. Donc ils décident de faire une attaque commune au temps 7, et puis il va envoyer un message vers l'autre camp pour prévenir le centurion de l'autre camp. Exactement comme un programme peut envoyer un message via le réseau. Et que va-t-il se passer ben, Il a envoyé un messager un peu neuneux et il se perd dans la forêt. Pas de chance. Pendant que les autres se préparent. Donc il se prépare, le messager euh, est toujours perdu. Euh, d'ailleurs la sortie des troupes de Babarome se fait, d'ailleurs en fait petit bonhomme peut voir qu'il y a une activité l'activité qui peut mal interpréter c'est en fait la sortie des troupes euh, du camp. Et puis euh, à Rome euh, les troupes sont en route vers le village et puis le messager arrive. Alors le messager il arrive mais il, le nœud épaule le et donc il ne veut pas dire qu'il s'est perdu ou il s'en est pas rendu compte parce que le nœud est très nœud. Et en fait euh, donc il dit euh, il faut attaquer tout de suite. Message légèrement altéré. Et donc première attaque au temps 7 qui est évidemment repoussée par les Gaulois puisque la condition pour réussir c'était que les deux euh, carnisons attaquent en même temps. Les préparatifs sont faits, retraite de l'autre côté, sortie des troupes et puis bah, c'est deuxième tournée de baf pour les Gaulois, Astérix Obélix sont très contents et puis eh bien, euh, on sonne plézébos et, boss, et euh, tout le monde rentre au camp. Alors en fait j'ai ici instancié un problème euh, plus général qu'on appelle celui des généraux byzantins, où en fait le problème est exactement de la même manière. Vous avez N garnisons qui entourent une ville, et il faut que tout le monde attaque en même temps. Alors après on a deux variantes, les messagers qui euh, peuvent être remplacés ou des généraux qui sont des 13, qui vont dire oui, oui, oui, oui, je le fais, puis qui feront quelque chose qui est différent. Et là, typiquement, euh, le problème des généraux byzantins n'a pas de solution générale. On peut trouver des algorithmes assez coûteux, et il a été démontré que euh, au-delà de 1 tiers, donc n sur 3 euh, fait long ou euh, paire de messages, ou enfin la variante, eh bien, il n'y avait plus de solution. Et les solutions sont des solutions qui algorithmiquement sont assez compliquées. Donc tout ça pour vous dire que c'est véritablement un problème qui est difficile. Parce que euh, là. Euh, c'était simple hein, quand on était juste sur les problèmes d'entrelacement, mais quand il y a des déséquencements qui sont liés au réseau, ça rend le problème encore plus compliqué. Voilà. En guise de conclusion, ben, en fait, euh, l'exécution a une atomicité qui n'est pas forcément celle que l'on souhaite, parce que l'atomicité est définie en fait, au niveau de l'instruction assembleur, à tel point qu'au niveau des assembleurs, maintenant, dans les processeurs modernes, on a euh, des instructions spéciales qui sont garanties comme étant atomiques. La première de ces instructions, qui a été historiquement mise en place, c'est un test anset, qui fait un test, et si le test est positif, qui affecte la valeur qu'on veut. Mais il ne faut pas qu'entre le test et l'affectation, il se passe quelque chose, parce que quelqu'un d'autre peut faire le test à ce moment-là. Et du coup, vous pouvez perdre une valeur. On se retrouve avec mon histoire de ink et de deck. Et la variante à l'heure actuelle, c'est que l'instruction utilisée, c'est un ce qu'on un compare and swap. Et en fait, on fait une comparaison et en fonction de la comparaison, on fait un swap ou pas. Mais encore une fois, le compare et le swap sont faits de manière atomique. On garantit qu'il n'y a pas de commutation entre le compare et le swap. Voilà. Et c'est à ce prix-là qu'il faut vraiment descendre très très bas pour qu'on puisse garantir le bon niveau d'atomicité. Et puis évidemment, les communications ne viennent que rajouter des problèmes perte de messages, délai non garanti, en tout cas en l'absence d'hypothèse. Dans les voitures, les voitures actuelles sont de véritables systèmes répartis, puisque vous avez des composants qui communiquent via un réseau local, sinon il y a des kilomètres de câbles et au prix du cuivre, ce n'est pas raisonnable. Donc, euh, en fait, eh bien, là, on a des réseaux qui sont des réseaux particuliers, ce n'est pas un réseau Ethernet classique, c'est des réseaux avec des propriétés très particulières, en particulier en termes de perte et de délai. Euh, je vais aller un peu plus loin, je reviendrai là-dessus plus tard dans une autre séquence. Il y a une notion d'état global du système qui est compliquée. C'est une notion, enfin, je l'ai déjà abordé dans une autre séquence avec la notion quand vous y aviez, vous vous souvenez j'avais les trois fils d'exécution et dire c'est quoi la notion d'état global dans tout ça. Euh, eh bien en fait c'est une notion qui existe mais c'est une notion qui n'a pas énormément de sens. Euh, qui n'a pas énormément de sens parce que vous pouvez dire, moi Dieu le Père, je regarde ce qui se passe sur dix machines ou 1000 machines et je peux en déduire l'état global du système, mais c'est une notion qui n'a pas de sens en ce sens qu'en dehors de cette vision purement théorique, il est impossible d'appréhender l'état global d'un système. Et par exemple, je peux étendre ça à l'humanité, je peux dire je fais un instantané à un moment donné de ce qu'il y a dans la tête de chaque humain et j'ai un état global de l'humanité. Mais Vous êtes d'accord que même si cette notion philosophiquement elle peut exister, elle n'a évidemment pas de réalité en termes implémentatoires. Et bien sûr, tout est compliqué euh, par les phénomènes d'entrelacement euh, qui mime bien les problèmes du parallélisme réel. C'est un, un modèle théorique, l'entrelacement d'exécution qui convient parfaitement, et parce qu'en fait, ça va générer une multiplicité d'exécutions. Donc voilà, c'est le problème de la réalisation d'applications concurrentes. Les systèmes concurrents sont donc difficiles et instables à développer. La conception, elle est compliquée. Si je prends un problème simple, et on sait très simplement quel est le problème des philosophes, c'est simple, vous avez une table ronde avec des philosophes et chaque philosophe a à sa place une chaise et une fourchette. Et il va donc pour manger, par exemple des spaghettis, prendre la fourchette du voisin et sa fourchette. D'accord Vous vous sentez bien que si tout le monde prend sa fourchette d'un seul coup, on ne peut pas prendre la deuxième fourchette parce qu'elle est dans la main du voisin. Eh bien, en fait, il y a différentes façons de modéliser ce, ce problème. Mais il faut savoir que quand on a 10 000 convives, on a 10 puissance 4771 configurations possibles avec une modélisation extrêmement simple. En gros, à trois états, je pense, je prends une fourchette, je prends deux fourchettes et je mange et je rends mes fourchettes. On arrive à, sur l'ensemble de mes 1000 convives, 10 puissance 4771 configurations. Alors ça peut vous paraître un chiffre 1, hein, c'est juste un 1 suivi de 4771 0. Autre élément de comparaison, pour vous aider à appréhender l'énormité du chiffre, c'est que les physiciens estiment qu'il y aurait de l'ordre de 10 puissance 90 particules dans l'univers. 10 puissance 90 c'est un 1 avec 90 0 derrière. D'accord Donc on est euh, en gros euh, 10 puissance euh, 4680 ou 90 d'écart par rapport à le nombre de configurations qu'on a sur mon problème des philosophes. Donc c'est juste pour vous dire que, évidemment c'est des applications un peu caricaturales, mais on a des problèmes qui sont très très très compliqués. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.